Good morning alle yedeni sura aujourd'hui le nichmat avram ben israël befani dora bat ester david bat fortuna mais mazal fitna et amram yona ben khana et shimon ben elav et kokasouset aussi une prochaine nichmat a côté de la sagne éternelle nous étions mesrkt touvot yed ale nichna yod lo ketav la ben din khin de avon Hayav shoutnai Bet Din. Mishnah qui s'intéresse de nouveau au, oh, on revient maintenant sur le sujet un peu plus initial que la Mishnah précédente, en fait, on est sur le même principe. Je répète, Chachami assuré, lorsqu'un homme se marie avec une femme, ils ont prévu, ils ont décrété toutes sortes d'engagements que le mari a. Parce que sa femme de la nourrir. La nourrir, c'est la Torah. Entretenir des rapports avec sa femme, c'est aussi une mise de la Torah, oh, non, et Sharaq Suta elle a aussi la bêtire aussi, nous l'avons par la Torah, c'est plus expliqué, dans le Mishpatim, Sharaq Suta Veronata, l'Oygra. À part ça, fin, il y a tout sort d'autres engagements de la soigner, de la... C'est-à-dire qu'un petit peu de la durée, la, de la, de la, de la et encore encore d'autres engagements aussi, de lui donner une certaine... dot aussi, de 212 minimales, et peut-être plus, s'il si veut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe La problématique de nos Mishpatim, maintenant, c'est qu'est-ce qu'il si a oublié d'écrire une des clauses Quand ils ont écrit la bah, il ne s'est engagé en contrat classique. Hier on a oublié, on a mis une clause qui était dans le contrat, et qu'il n'y a pas de preuve que ça a été dit, mais que ça a été une omission juste du sauf faire, mais ça a été bien clairement que. On avait parlé de plein de choses, quand on s'est retrouvé le jour du contrat pour la signature, on a oublié d'écrire une chose, on s'engageait, on a payé le prix pour la chose là, mais on n'a plus engagé par les choses qu'on avait parlé initialement. Selon ce principe maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque un homme se marie avec une femme avec quelqu'un tout va et qu'il oublie d'écrire quelques clauses que, que, que Ramé a instaurées, il, il doit quand même il doit quand même, il est quand même astreint, assez, assez close, d'accord Parce que c'est un tnaï Bédine, instauré par le Beddin. ils ont posé la que c'est comme ça qu'on se marie, pas autrement. Maintenant, du coup, c'est l'occasion pour découvrir toutes sortes d'engagements que le mari a, avec en l'occurrence une chose qu'on avait évoquée plus tôt, qui était, L'Occatavlaï, le il ne l'a pas écrit, Benin, les hommes, garçons garçons, les enfants, garçons Diavon les khiminai, que tu, qui vont être de toi pour moi, de moi, les garçons qu'on va avoir ensemble. Inun Yirtoun, eux-mêmes hériteront, kesefktubatir, l'argent de ta, la somme de ta ktuba, al kulakéron, plus que leur part égale, des doivent, imachéron, qui doivent hériter avec les autres frères. Alors la Mishnah, a dit que même s'il a fait cette phrase-là, que c'est la ktuba d'Anin Dirin, Khayav, il est quand même obligé de. Euh, il, est, il est astreint par cette clause, même s'il a oublié remise, parce que c'est parce que une condition qui a été instaurée par le Betdin lui-même qui a été décrété, donc on est tous astreint Ça, c'est le principe général. Maintenant, plus pour mieux comprendre de quoi ça parle, On qu'on l'avait déjà dit, mais je vais le répéter très rapidement. J'ai une première femme, Sadika, Khana, avec elle j'ai 10 enfants. Et, bah, Hachem, à part ça, maintenant j'ai envie de me marier avec une deuxième femme. D'accord Une jeune petite Rachel. Puis de milliardaire, millionnaire, elle va maintenant, elle, quand je vais me marier avec elle, ou vous comprenez que ma situation, elle va devenir gigantesque, on va devenir très riche, parce qu'elle est très riche, elle va me faire rentrer 10 millions de cacahuètes. Elle me fait rentrer maintenant des 10 millions. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle a la peur, de, euh, avant de se marier, il y a quelque chose d'un peu euh, inégal, quoi, parce que, imagine, elle va se marier avec elle. On va avoir ensemble un enfant, combien on peut avoir D'ailleurs, on commence à être vieux, d'accord On va avoir un enfant, maintenant, en théorie, si elle, elle meurt, Là, Rachel, elle va mourir avant moi. Alors moi, je vais hériter de ces 10 millions. Après, après mes 120 ans en Suisse, tous mes enfants, les garçons, ils vont tous hériter équitablement de ces biens. Il s'avère que son, le garçon que je vais avoir avec Rachel, lui, il va lui rester 10 millions de sa mère, il va lui rester 1 million. Pourquoi Parce qu'il va donner les 9 millions à tous, à ses autres frères. C'est pas juste. Ouais, c'est inégal. Coup, en théorie, c'est ce qui se passe. Quand Rachel, elle meurt, je l'hérite, et quand un mois après, après mes 120 ans, eh ben, c'est mes enfants qui méritent, tous équitablement, il n'y a pas de raison. Rémi, on dit, mais ça non, c'est injuste. Les gens, ont, il, faut, il faut rétablir ça, ça, il faut instaurer une clause que, ce qu'elle, elle fait rentrer. Alors, je m'engage d'abord que le jour que je la divorce, je dois lui donner cette, cette dot-là. Rachel, elle fait rentrer les 10 millions. Je m'engage, en contrepartie, de lui, de, de lui payer ces 10 millions. Le mari s'engage de donner la loi selon ce qu'elle a fait rentrer en général. Et donc, du coup, elle a fait rentrer les 10 millions, il s'engage à lui donner les 10 millions. Et en plus, ça, il écrit même clairement que si toutefois, elle, elle décède, il s'engage que le jour du partage de ses biens, ses enfants qu'il aura eu d'elle, ils hériteront spécifiquement de cette part-là plus que les autres. Ça fait que les 10 millions qui sont rentrés, il reste pour ce 11e enfant qu'il va avoir. Et, à part ça, tous les autres biens qu'il avait, qu'il a acquis tout seul, que j'ai acquis tout seul, après les 120 ans, tous les enfants, même lui, le 11e, là, il devra aussi hériter équitablement en partageant tous les biens qu'on a tous ensemble. D'accord C'est ce qu'on appelle l'actuvat banin bichin. Et dans la prochaine vidéo, on va voir c'est quoi. Benan l'aktuvat, l'engagement spécialement par rapport aux femmes. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de C'est